des premiers jours, Lila des Flandres, douceur de l'ombre, de Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est un cadeau que, que m'a offert Clovis Cornillac en me, en me donnant sa confiance pour interpréter Madeleine Péricourt. Euh, je dois dire que c'est tout à fait exceptionnel de jouer un personnage de roman. Parce que quand on lit un livre, pour certains d'entre vous vous avez peut-être lu le livre de Pierre Lemaitre, on se fait nos images et le livre nous appartient entièrement, les personnages nous appartiennent à nous seulement. Alors quand on est acteur ou actrice et qu'un qu metteur en scène vous propose un personnage comme ça qui est dans, dans un livre que vous avez, que vous avez lu, il faut, y a, a, a l'enjeu le, le, d'animer de, de, ce personnage, de le rendre vivant. Il n'appartenait qu'à moi pendant tout le temps du tournage, donc c'était une expérience assez géniale. Et le vertige est venu après, la prise de conscience de la responsabilité que ça peut être par rapport au lecteur, par rapport aussi euh, euh, oui, à tous ceux qui, ont, qui, qui aiment Pierre Lemaitre et, son, et, et ce qu'il écrit. D'ailleurs, je dois dire que c'est aussi lui qui a, fait le, le, qui a écrit le scénario, le scénario et, du, les et les dialogues du film. Mais il a laissé Clovis, qui va venir tout à l'heure en parler, tout à fait libre de faire le film qu'il voulait faire. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas j'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon homme. Mon journal vous soutien depuis trois ans. Dans trois mois, ils vous mangeront la main. Faites pas confiance. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas Parler de la collaboration avec Pierre Lemaître, parce qu'il est quand même présent au scénario, au dialogue, à l'adaptation. Euh, alors, euh, Pierre Lemaître, moi, c'est un auteur. Il fait partie des auteurs et des autrices. Que je suis, euh, on, on doit tous avoir, euh, enfin je pense qu'on est nombreux, et comme ça on en suit des gens euh, à travers le temps, comme ça, des auteurs que tu choisis, de ça. et il était auteur de Polar avant de faire euh, Au revoir là-haut, et je, euh, voilà, dès qu'il sortait un bouquin, j'achetais le bouquin du gars, j'aimais beaucoup euh, ce qu'il écrivait, donc euh, c'est pas arrivé... Euh, voilà, depuis ses premiers livres, euh, voilà, je suivais euh, le, le, son travail. Quand il y a eu euh, Au revoir là-haut, qu'il a eu le concours j'étais très heureux euh, pour cet homme-là parce que je, euh, souvent la littérature policière, elle est assez méprisée, euh, c'est un peu mis de côté, c'est comme... Et, et tu dis, non, c'est pas, pas vraiment, c'est pas juste. À, à certains endroits, il y a des... Voilà, tu fais, pas, bah, non, j'ai... Donc j'étais très heureux. Je me suis dit, ah ben bah, voilà pris bon cours le gars euh, et puis il a eu et son écriture s'est libérée aussi cest il est plus loin il a poussé les curseurs euh, voilà je trouvais euh, des mots et donc j'ai continué à acheter ses euh, bouquins euh, notamment Couleur de l'incendie mais en barre de nos peines enfin, voilà ce qu'il écrit et puis euh, j'ai eu l'occasion de faire un jour un festival où on était euh, comme quoi euh, c'est pas mal les festivals on était jury euh, tous les deux euh, dans, dans festival et on s'est rencontrés. Et on s'est vraiment rencontrés. Pour le coup, euh, voilà, il y a eu une accroche. quoi. On s'aime bien. Et euh, le festival passe. Et puis, peut-être un an et demi après, euh, un jour, et, et puis il savait ce que je pensais de euh, son travail. Euh, il avait l'air d'apprécier le mien, donc euh, c'était chouette. Et puis un an et demi après, il vient me voir avec euh, Camille Cromère, avec qui ils ont une société, et avec Gaumont. Et viennent me. est-ce que ça t'intéresserait de réaliser « Couleur de l'incendie bon. » bon. Non, mais quand t'aimes un auteur, quand t'aimes ce qui fait, que en plus ça correspond, je dis, c'est une plaisanterie, évidemment. Je dis, si tu mais me, me l'as dit, tu peux plus me l'enlever. C'est-à-dire qu'il fallait réfléchir avant. -à là, euh, à Gaumont, je dis la même chose. Vous venez me proposer le truc, il euh, n'y a pas de question. cest à partir de cet instant, si on enlève, j'assassine. Euh, donc donc j'étais euh, voilà, habité par cette, euh, par, par, par cette envie et par cette typologie aussi de, de cinéma, parce que c'est ce que, ce que j'ai envie de faire. Euh, donc, en fait, il, il vient, il me il, il me dit, je vais faire le, le, le, le scénario. « Si tu es capable d'écrire un scénario, je veux un scénario autour, la question elle ne se pose même pas. » Et le scénario de, de Pierre, euh, l'AV1, il était euh, franchement, pour adapter son propre livre, il y a, des, il y a plein d'auteurs et d'autrices très talentueuses, très talentueux qui ne sont pas capables d'écrire un scénario, c'est une discipline particulière, il s'avère qu'il sait écrire un scénario. Donc le, le, déjà le scénario était très bien, mais il a eu cette élégance et ce cette camaraderie où il m'a dit « Écoute, Clovis, moi, mon livre, il est fait. Euh, J'aime beaucoup mon livre. Euh, mon métier, c'est auteur de roman. Euh, le scénario, c'est ton film. Demande-moi ce que tu veux. » Et à partir de ce moment-là, on a eu des échanges, évidemment, et j des, je, je lui demandais des choses. Euh, et systématiquement, trois jours après, je les avais. Et donc, ça a été un bonheur. C'est-à-dire que euh, j'ai travaillé euh, avec cet homme-là euh, de manière... Euh, voilà, je ne peux pas dire... Euh, j'ai eu un, un, vrai, un vrai camarade, un vrai scénariste qui, en plus d'être. Euh, qui a une stature euh, d'auteur et qui, à cet endroit-là, devenait scénariste euh, du film et il disait c'est ton film. Et je crois que je pas pu faire le film si ça fait... Enfin, je crois que je pourrais pas faire un film si ce n'est pas mon film. Donc, euh, quoi qu'il arrive, je pense qu'on s'aurait serait arrêté très tôt. Avec toute l'affection qu'on pouvait avoir l'un pour l'autre, si ça n'avait pas été de cet ordre-là. Mais je trouve qu'il y a vraiment une élégance. Euh, et quand les gens ont du talent et en plus sont élégants, euh, qu'est-ce que c'est agréable. Quoi. Donc euh, félicitations à, à Pierre, parce que c'est un. Ouais. Euh, je vous le dis, le gars, il vaut le coup.